Euh, moi, vous l'avez rappelé, on prend une organisation, de gauche qui, euh, qui entend prendre le pouvoir et l'exercer à toutes les bonnes raisons de se doter d'un programme fort sur les médias. Et par programme fort, entend un, un programme de refonte radicale du système d'information, hein, des raisons d'abord d'ordre civique, puisque l'information, je pense qu'on peut d'emblée tous se mettre d'accord sur ce point, est une sorte de bien commun, indispensable à, à chacun pour former ses jugements euh, politiques. Et là, il s'agit de donner les moyens concrets à un droit qui existe déjà, un droit constitutionnel, le fameux droit de l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions, Donc, des raisons d'ordre civique, des raisons d'ordre idéologique, puisque dans le contexte actuel, il serait peut-être pas très conséquent de critiquer d'un côté le capitalisme, et puis de s'arrêter, et de faire arrêter cette critique devant le capitalisme médiatique, un capitalisme, vous l'avez rappelé, financiarisé de plus en plus, des raisons tactiques, hein, il serait dommage de se priver d'un thème qui est à la fois très populaire à l'heure actuelle, hein, et assez mobilisateur. Et puis des raisons politiques aussi, il serait un peu irresponsable d'abandonner la critique des médias à l'extrême droite qui s'en empare déjà pour la dénaturer et en faire une sorte de monstre dégénéré. Euh, mais avant d'en de, venir au, au projet, projet euh, qu'on a présenté dans les colonnes du du j'aimerais évoquer une considération peut-être plus stratégique qui a été euh, soulevée lors des passages de la gauche au pouvoir euh, lors de la dernière décennie au Venezuela, en Équateur ou plus récemment en Grèce. Parce que dans ces trois cas, euh, les médias, qui appartiennent très majoritairement à des groupes industriels, ont agi non pas comme des producteurs d'informations, mais comme une force politique d'opposition. Au Venezuela, ils ont participé au coup d'État euh, le 2002. En Équateur, ils ont réussi à faire reculer le gouvernement sur son projet d'impôt sur les grandes fortunes. En Grèce, bon, ils ont été les haut-parleurs des créanciers, je n'y reviens pas. Et dans les trois cas, la gauche, arrivé démocratiquement au pouvoir, n'avait pas, lors de sa campagne, érigé en priorité la refonte du système médiatique. Et un scénario identique s'est mis en place. Dès que la gauche élue affiche une volonté de rupture, les médias qui accompagnaient et soutenaient les gouvernements néolibéraux deviennent soudain critiques. Et cette critique est perçue comme légitime par une partie de la population et par l'étranger, notamment la presse étrangère, parce que, en démocratie, c'est évidemment le rôle des médias que d'exercer un contre-pouvoir et de critiquer le pouvoir. Évidemment, d'un autre côté, cette critique se fonde sur des raisons idéologiques, puisque ces médias relaient les intérêts de leurs propriétaires et agissent comme une force supplétive de l'opposition. Ils attaquent le gouvernement sans relâche, tentent de le discréditer, démolissent ses mesures, on connaît le scénario. Et là, on, a, on est face à un paradoxe. Dans cette situation très particulière où euh, la gauche accède au pouvoir, j'entends une gauche de gauche, le soutien à l'ordre ancien avance sous le masque de la critique du pouvoir en place. Et là, de deux choses l'une. Soit la gauche au pouvoir ne réagit pas, et elle subit la graine de la désinformation, ce qui va la fragiliser un peu plus, surtout si elle tente de s'appuyer sur des mouvements sociaux et sur une alliance classe populaire, classe moyenne, et classe moyenne étant la cible principale des journaux qui vont critiquer le pouvoir. Soit elle réagit, elle décide de casser l'oligarchie médiatique en faisant par exemple adopter un texte ou un texte de loi sur la propriété des médias, ou en appliquant des lois existantes. comme ça a été une tentative en Grèce. Et là, là c'est le drame. C'est le drame parce que ces mesures semblent prises dans l'urgence. Elles ne figuraient pas au cœur du programme, donc leur nécessité démocratique n'a pas été expliquée, n'a pas été démontrée, n'a pas été argumentée. Elles ne sont donc pas soutenues par une mobilisation populaire. Et dès lors, leur mise en œuvre intempestive apparaît comme un mouvement de répression, contre les médias qui critiquent le gouvernement, donc comme une marque d'autoritarisme et donc comme une atteinte à la liberté de la presse qui sera aussitôt dénoncée par les médias du monde entier et repris par l'opposition qui en profite pour déstabiliser un peu plus le gouvernement. D'où, il me semble, la nécessité stratégique pour une formation de gauche qui arrive au pouvoir, qui entend l'exercer durablement, de ne pas donner prise à ces critiques. Si, au contraire, les progressistes ont intégré la critique des médias au cœur de leur programme, s'ils en ont fait un élément central, hein, pas réduit dans un onglet du site internet qui n'est jamais consulté, s'ils ont promu un autre mo un modèle et promis de mettre en place, sitôt élu, ce modèle, la situation est entièrement différente. D'une part, l'hostilité des médias à l'égard du pouvoir semblera motivée non plus par l'exercice du contre-pouvoir, entre guillemets, mais par le souci de ces conglomérats de conserver leur prébande ou de restaurer l'ordre ancien. Et d'autre part, la remise à plat du système d'information ne sera pas considérée comme une atteinte à la démocratie, à la liberté de la presse, mais comme une simple mise en œuvre d'une promesse électorale d'un programme qui a reçu mandat de la majorité. Donc c'est, à mon avis, un enjeu stratégique que de faire de la refonte du système d'information... Un, un point clé d'un programme qui entend gouverner euh, dans la continuité. Alors, quel programme et quel cahier des charges Bon, le cahier des charges, il est vraiment minimal. On va soustraire l'information à deux types de contraintes qui ont été depuis maintenant un siècle et demi identifiées comme les principales contraintes posant sur la presse, en temps écrite, numérique, etc., hein, qui sont le marché et la politique. La, le pouvoir des marchés et la pression euh, du pouvoir politique. Euh, alors, le programme lui-même, bon, je vous présenterai très brièvement celui que, que nous avons publié en monde diplomatique. Il est, il est simple, il repose sur trois points. Le premier point, c'est euh, de distinguer radicalement d'un côté la presse qui a vocation à éclairer le débat public et de l'autre côté une presse récréative ou spécialisée. Cette distinction, elle existe déjà dans les textes de loi elle est au fondement des aides euh, d'État à la presse. Alors, j'ouvre une parenthèse. Actuellement, le système de financement de la presse repose sur trois sources principales. Les ventes, les abonnements qui sont en train de s'écrouler à l'heure actuelle, la publicité qui s'enfuit vers Internet, et puis les aides à la presse. Les aides à la presse, elles sont massives, elles sont cachées, parce que les directeurs de n'aiment pas qu'on rappelle qu'ils vivent dans une économie semi-administrée. Néanmoins, la Cour des comptes, dans son rapport de 2013, a évalué à 1,6 milliard d'euros annuels le montant des aides euh, de l'État à la presse entre l'année 2009 et l'année 2011. 1,6 milliard, c'est 17% du chiffre d'affaires total de la presse, c'est 20% du chiffre d'affaires de la presse euh, politique et générale. C'est une économie semi-administrée. Je ne peux pas le dire à, à François-Olivier Gisbert, ni à Nia Christophe Barbier, mais c'est le cas. Alors ces aides, en théorie, elles ont été conçues, je cite là la loi du 22 juillet 1796, ça ne pas d'hier, pour encourager la libre communication, dépenser entre la, les citoyens de la République. Ouais. Ça, c'est le principe, la réalité, c'est qu'en 2012, le ministère de la, de la Culture et de la Communication recense 4726 publications en France, 4726. Sur ces 4726, à peine plus de 500 répondent à la qualification de presse d'information politique et générale, mais toutes bénéficient, ne serait-ce que par des mesures fiscales, TVA à 2,1%, ou aide au portage et aide euh, à la poste, des aides de l'État, si bien que le journal de Mickey reçoit actuellement plus d'aides de l'État que le monde diplomatique. Alors, je ne veux pas du tout euh, mettre en cause la, la légitimité du journal de Mickey, mais la contribution au débat public n'est euh, peut-être pas équivalente. Alors vous me direz comment est-ce qu'on peut tracer avec précision, délimiter d'un côté l'intérêt général euh, de la presse commerciale ou récréative On peut créer une commission qui trierait le bon grain de livret parce qu'elle serait immédiatement soupçonnée de parti pris et là, on peut s'appuyer à la fois sur le bon sens, hein, le journal le indiqué le monde diplomatique, mais aussi sur des, des critères objectifs. Euh, par exemple, les entreprises de presse, qu'elles soient en ligne ou imprimées, euh, ne pourraient revendiquer un statut d'intérêt général qu'à condition de satisfaire à trois exigences. La première exigence, c'est celle de non-lucrativité. Une entreprise de presse. Non-lucrativité. Une entreprise de presse, en ligne ou imprimée, ne peut pas verser de dividendes à ses actionnaires. Deuxième exigence, la non-concentration. Euh, une exigence qui avait été celle des, des membres du Comité National de la Résistance, hein, les ordonnances de 1944, interdisent la concentration de la presse. Un éditeur n'a pas le droit de posséder plus d'une publication d'intérêt général, c'est-à-dire politique ou général. Euh, ça a été la loi jusqu'en 1984. Troisième, euh, troisième critère, troisième exigence, euh, l'exclusivité rédactionnelle. C'est-à-dire que les, les éditeurs proscrivent la publicité de leurs colonnes et de leurs écrans. Non lucrativité, non concentration, pas de publicité. Dès lors, euh, les titres consacrés au divertissement assureraient leur statut de marchandise, assumeraient pardon, leur statut de marchandise. Vous aurez une presse professionnelle et du divertissement qui vivrait par et pour le marché et une presse destinée à nourrir le débat public qui recevrait le soutien de la collectivité. Alors ce Comment est-ce que ça fonctionnerait C'est le deuxième point, l'idée de mutualiser les infrastructures. Les infrastructures de production, d'administration et de distribution de la presse, en ligne ou imprimée. Ce principe, c'est un principe relativement évident, il existe déjà, il a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour les messageries, apporter les journaux dans les kiosques, les rapporter. Chaque éditeur n'a pas ses, ses, ses flottes de camions, c'est évidemment une, une mutualisation qui s'est opérée. Et ce service commun procurerait aux, aux journaux euh, d'intérêt général, non seulement des imprimeries, du papier, mais aussi des locaux, des serveurs, hein, des outils de stockage numérique, des outils de diffusion, des moyens de recherche, de développement. Et ce service traiterait sur un pied d'égalité les entreprises de presse, qu'elles soient encore une fois imprimées ou en ligne, je pense que la distinction aujourd'hui n'a pas vraiment de sens, sans distinction d'opinion, sans distinction de prestige ou de taille, pourvu qu'elles aient vocation exclusive à servir le débat public. Du coup, toute entreprise de presse qui remplirait ces conditions euh, euh, recevrait une infrastructure euh, commune pourrait profiter de cette infrastructure commune avec des services administratifs, comptables, juridiques, commerciaux. Euh, le service opérerait par exemple une plateforme commune d'abonnement, de paiement, de gestion des bases de données. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais il faut savoir que la plupart des journaux et des entreprises de presse sous-traitent à des entreprises extérieures leurs services d'abonnement. Ce sont des prestataires qui gèrent ces immenses bases de données, très sensibles, puisqu'elles comportent des données personnelles, politiques, bancaires, etc., et non pas les éditeurs eux-mêmes. Donc là, ce serait ce service commun qui en prendrait la charge. Il rémunérerait également des techniciens, des développeurs informatiques, qui évidemment, tout en restant intégrés dans chacune des équipes de chaque journaux, collaboreraient pour améliorer les applications, accroître la qualité et la puissance du kiosque en ligne, garantir la sécurité des données personnelles. Bref, ce service Intégrerait l'ensemble de la filière de l'agence France Presse du en haut jusqu'au kiosquier et aux moyens de diffusion numérique tout en bas. Il financerait des métiers qui sont en train de disparaître aujourd'hui, qui sont les métiers de correcteur, de secrétaire de rédaction, de maquettiste, de photogravure, de graphiste, qui sont les métiers sans lesquels un journal est un long fleuve de typographie grise que personne n'a envie de lire ou un écran gris que personne n'a envie de regarder. Un journal, ce n'est pas que du contenu intellectuel. Si aujourd'hui personne ne serait capable de lire l'humanité, euh, le premier numéro de l'Humanité, nous avons été éduqués euh, à, à porter notre regard, à désirer des publications belles à voir, qui donnent envie et ça impose le maintien de ces métiers que les éditeurs actuellement sont en train de liquider. Sans faute d'orthographe. Exactement, alors les correcteurs sont faute d'orthographe. Alors comment financer tout ça euh, Actuellement l'économie, on l'a dit, de la presse repose sur trois types de recettes, hein, les ventes, la publicité et les aides publiques. Dans ce modèle... Évidemment, les, les recettes et les ventes aux numéros, euh, aux abonnements, demeurent, mais la publicité est bannie et euh, l'ensemble des aides publiques est supprimé. 1,6 milliard, par an est supprimé. Et par quoi ces deux recettes sont-elles remplacées Elles sont remplacées par une cotisation. Une cotisation information. Alors, la cotisation, c'est vraiment le trésor méconnu de l'économie en France. C'est un mode de financement qui est parfaitement adapté au service d'intérêt collectif, puisqu'il fait fonctionner sans craque, sans crise, la sécurité sociale et les retraites avec des masses monétaires supérieures à celles du budget de l'État depuis 1945. Donc C'est quand même des, des masses monétaires absolument colossales. Hein. Il y a plus de 400, je crois, 470 milliards de cotisations qui ont été prélevées par les URSAF euh, l'année dernière. C'est vraiment un, une masse d'argent colossale. Euh, alors, pourquoi les cotisations Pourquoi la cotisation plutôt que l'impôt eh bien parce que la cotisation permet de dépasser euh, l'opposition classique entre l'influence de l'État et les pressions du marché. Contrairement à l'impôt, la cotisation n'est pas gérée par l'État. Elle ne passe pas par Bercy. Elle passe par des caisses, par des caisses de cotisation. Comme la cotisation sociale, cette cotisation information serait versée à une caisse, une caisse d'information, qui financerait ce service mutuel d'infrastructure. Et cette caisse, comment serait-elle gérée encore une fois, ce ne serait pas l'État qui l'a gérée. Elle serait gérée comme les caisses de sécurité sociale d'après-guerre, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes. Je rappelle qu'entre 1945 et 1960, le conseil d'administration des caisses de sécu est se composé de trois quarts d'administrateurs salariés et d'un quart d'administrateurs patronaux. C'est De Gaulle qui a mis fin à ce système dans les années 60 en imposant le paritarisme. Mais avant, c'était les travailleurs eux-mêmes qui géraient leurs moyens de production en ce qui concerne la sécu et les retraites ainsi que... Je crois, les allocations familiales. Alors, c'est un bon modèle auquel il faudrait sans doute ajouter, mais Henri en dira un mot, des représentants, des usagers de l'information. Il permet de couper ce cordon euh, ombilical, ce cordon financier malsain entre le pouvoir politique et l'institution journalistique qui est censée le surveiller. Alors, bien évidemment, la, la cotisation est aussi un financement qui s'oppose euh, au marché, qui est distinct du, du, du marché, hein, contrairement au capital privé ou à la philanthropie. La cotisation évite de subordonner l'avenir de l'information à la générosité de quelques milliardaires, comme c'est le cas actuellement, aux États-Unis. Alors, combien ça coûte Parce que quand même, <rire> la vérité des prix euh, n'est pas sans importance. Donc, on a réalisé une modélisation sur euh, les 510 journaux qui, actuellement, composent l'ensemble des, des publications d'intérêt politique et général. Pour faire fonctionner euh, ce, ce système, il faudrait que la cotisation collecte 1,9 milliard d'euros. Qui représente très exactement 0,1% de la valeur ajoutée produite chaque année en France. Alors 1,9 milliard d'euros, ça paraît cher, ça paraît beaucoup, mais il faut le, le comparer aux 1,6 milliard d'aides publiques fiscalisées qui sont actuellement distribuées par l'État à la presse et qui, dans ce modèle, seraient supprimées. Donc voilà pour la collectivité la différence avec le modèle actuellement en vigueur, représente un surcoût de 300 millions d'euros, c'est à mon sens le prix d'une information libre. Je résume les trois principaux points du modèle. Un, distinction radicale entre la presse d'intérêt général et euh, la presse récréative ou spécialisée. Obligation en ce qui concerne la presse d'intérêt général de non lucrativité, pas de dividendes, pas de concentration et pas de publicité. Deuxième point, mutualiser les infrastructures de production, d'administration et de diffusion de cette presse. Et troisième point, financer ce service mutualisé, à la fois par les ventes et les abonnements, et d'un autre côté, par une cotisation, une cotisation-information. Une précision pour finir, l'ensemble des outils juridiques nécessaires à la mise en place de ce programme, c'était un peu le sens de l'exercice, existe déjà. Il n'y a pas besoin de réformer la Constitution, tout existe déjà. Tout a même déjà été fait, soit par le Conseil National de la Résistance, soit par d'autres gouvernements ultérieurs. Et je crois que l'effondrement actuel de l'économie de la presse, le fait que les journaux sont vendus pour rien à l'heure actuelle et repris par des financiers, offre une occasion historique de mettre en place ce type de modèle. Alors, ah, pardon, juste une question. Tout le monde cotiserait tout le monde cotiserait, ce serait une, une cotisation qui reposerait sur l'ensemble des entreprises et des administrations. C'est une cotisation... Entreprise ou citoyen C'est la même chose. Ce serait, le, ce serait le, les salaires qui, qui cotiseraient. Et, les salaires, il suffit de décaler, grosso modo, la cotisation salariale et la cotisation patronale, c'est la même masse de valeur ajoutée. Donc ce, ce serait les salaires oui. qui cotiseraient. Je vous donne un... Vous... Ah, ah, un comparatif sur les — Et en échange, qu'est-ce qu'on a La garantie que la presse est bonne. On n'a pas un journal, on n'a pas un abonnement. — En échange, on n'a on a rien. On fait passer <coughs> d'un système qui soumet l'information tantôt à la pression politique, tantôt à des pressions économiques, à une information qui peut avoir d'autres défauts, mais qui, au moins, est soustraite à ces deux pressions, qui sont, encore une fois, historiquement les deux pressions les plus importantes. Là, elles ne sont pas les seules. Hein. Il y a plein d'autres difficultés pour la presse. Henri va en parler, mais ce sont les deux plus importantes. Et là, vous avez un comparatif financier entre le système qui existe actuellement et, tenez, et le système qui. Est...